Comment est-ce que tu te sens Est-ce que ça va Ça va. Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qu'il y a autour de toi euh, bah J'ai été vite attirée par... Euh, je te décris ce que j'ai vu. là. Hein. Vas-y. Par une grande grille dorée. J'étais dans des espèces de nuages, mais pas comme des nuages dans notre ciel à nous. Et il euh, y a une personne qui m'a accueilli alors c'est con. J'ai pas du tout ressenti la même chose dans mon corps, mais il ressemblait un peu à Jésus. D'accord. Mais euh, comme si c'était un moine, mais avec des longs cheveux et euh, une grande robe blanche avec des sandalettes. D'accord. Et euh, ça, ça fait vraiment moine hein. et au fur et à mesure que je te dis ça, j'ai très très chaud au visage. D'accord. Alors est-ce que tu peux contacter cette personne Tu peux rencontrer un contact Mais en fait c'est comme si elle m'accueillait et, et c'est comme si il euh, y a elle mais il y a plein d'autres personnes derrière elle. Ok. Euh, plein d'autres personnes et en fait c'est, mais dès, l... dès le début j'ai vu, ça fait un peu comme euh, le... le château de la belle au bois dormant un grand, c'est un grand espace et, euh... et comme si on m'invitait à rentrer dedans. D'accord. Et tout à l'heure là j'ai eu envie de plonger mes mains dans... dans les nuages, des nuages mais de plonger mes mains et c'est comme si j'avais plein de lumière qui du coup... Euh... C'est comme si je captais, de la, je sais que c'est de la connaissance, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme si j'ai capté, il y a de la lumière, et ça a traversé ma main, et ça rentre dans mon corps, ouais. comme si c'était une grande bibliothèque, en fait, à connaissance, et que, et que tu divagues, et que tu te balades, et as juste à, à puiser, en fait, d'accord, ouais, à puiser, et... Et on est bien, en fait. C'est comme un grand puits de savoir. Et en fait, c'est comme si c'était un temple. Que, comme si les gens, ils venaient ici pour prendre des connaissances et, euh, et aller là où ils doivent aller et, et mettre leurs mains. Leur... Ils doivent mettre leurs mains et... Et apprendre. Et voilà, et capter. Et puis, une fois qu'ils ont capté, on s'en fout de ce qu'ils ont capté. Et, et voilà, mais ils sont attirés naturellement vers des endroits. Alors... Vas-y. Est-ce que tu es attiré par un endroit en particulier Non, mais là, ce qui me vient, c'est euh... De naturellement vers là où on est attiré, c'est que c'est toujours arrêter de se poser des questions et c'est juste se laisser bercer. En fait, j'ai ce bercement, je... c'est comme si un peu je flottais et parfois j'ai la sensation d'être un peu sur le dos et de comme si je glissais et que ça allait, c'est plutôt agréable et que pouf, hop, je m'arrête à un endroit, je mets mon bras et il y a des trucs qui passent. Quel genre de truc C'est de la lumière blanche. Ouais, comme du savoir. Là... Des connaissances Oui, alors c'est comme si ça permettait d'activer de, des choses à l'intérieur, en fait. De, de changer des trucs au niveau de l'ADN, en fait. Je le ressens plus comme ça. D'accord, dans ton ADN à toi ou dans l'ADN euh... de tout le monde qui écoute J'avais plus l'impression que c'était pour moi. Pour toi, d'accord. Mais euh, c'est pas une certitude. <rire> ok continue <rire> Peu importe. Euh, je rigole c'est parce que là, la sensation que j'ai eue c'est que il fallait que je que... c'est comme si j'étais un vase et que là je remplissais mon vase et que ce que j'avais capté dans la lumière parce qu'avant même que tu me poses tout ça j'ai été spontanément en fait c'est pour ça que je te dis qu'on ouais. est comme si j'étais attirée depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'on me tire et que l'objectif c'est après d de tout ce que j'ai Pris en moi, ça transforme, mais il faut que je le déverse après. D'accord. De quelle manière tu peux le déverser C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a besoin de savoir là ou ça peut Je sais pas, j'ai l'image d'un arrosoir. Il faut que tu arroses les graines. Ouais. <rire> D'accord. Donc tu prends la connaissance tu dans ton ADN Il faut juste en parler. Juste parler de des choses qui nous semblent... Euh, innées, tu sais, parfois il y a des choses que tu as l'impression de savoir depuis toujours, tu sais pas trop d'où ça vient. En fait, j'ai vraiment cette sensation d'arrêter de chercher à savoir. Il y a des choses qu'on sait, qu'il faut pas arrêter de se poser des questions et qu'on a besoin de... Il comme si tu racontais un film. Quand tu racontes un film que tu as vu, tu ne te poses pas la question de savoir si c'était vrai ou si c'est pas vrai. C'est un film. Et tu as ressenti des choses par rapport à ce film. Et ben, tu racontes ce film avec les choses à toi. Et que ça, ça permet de transformer déjà. Donc de transformer pour toi et pour la personne à qui tu le dis. Oui. D'accord. Donc euh, tout ce savoir, toute cette connaissance que tu, du coup, que tu arroses, que tu diffuses... C'est aussi pour, euh, pour transmuter, transformer, aider à guérir. En fait, là, ce que je vois, c'est que quand je parle, euh, c'est comme s'il y avait de l'air avec des symboles dedans et que la personne allait les aspirer. Donc, juste la parole, le verbal, mm. transmet de l'information, c'est comme oui. on en parlait tout à l'heure, la musique oui. aussi. Oui. Tu parlais de Koto-Dama en, en Reiki, c'est mm. le même principe. C'est des symboles, en fait, qui sont transmutés. Oui. Voilà euh... la personne. D'accord. J'ai vraiment l'impression de... Là, les vagues, elles se sont un peu calmées, mais que... C'est pas comme s'ils si avaient peur, mais que, euh... qu nous... bah, on... que c'était vraiment nécessaire de nous bombarder d'infos, là, en fait. C'est pas qu'ils nous ménagent plus, mais en fait, si, un peu... Sur cette période-là, là, là ouais. maintenant, sur, tu parles de, sur Terre Ouais, là j'ai vraiment l'impression que... Euh, tu, tu, Ce pourquoi je me sentais attirée, je sais pas où j'allais, mais je me sentais happée, la lumière tu parlais tout à l'heure, elle m'a happée d'un seul coup, je me sentais vraiment attirée et, et tirée vers. Mais c'était pas euh, mauvais, et j'étais euh, ok pour le faire. Et que comme si elle, cette sensation de... J'arrive pas à trouver le Il Faut y aller maintenant, c'est... C'est pas la hâte. J'arrive pas à trouver le mot. Passer à autre chose, c'est ouais. Que c'est juste qu'il faut y aller et qu'on y va et qu'on est. Ah, on a besoin, là, ils ont besoin de nous charger d'informations, de transformer des choses. Il y a vraiment cette sensation de, de gêne et de mutation. J'ai vraiment que. Quand j'ai mis ma main et que. Ça faisait penser au robot qui. Comme une clé USB. C'est comme si, ah, voilà. si j'avais branché ma clé USB et que du coup on me transférait des informations, tu vois, pour changer de programme. D'accord. Tu réinitialises le programme, tu fais un reboot. Je ne suis pas sûre que soit tant réinitialisé, c'est transformé. Transformé. Ouais. Tu changes de version. Ah voilà, c'est qu'on passe deux points, un truc truc Enfin, c'est le niveau d'après quoi. le changement de version. Mmh. D'accord. Et c'est commun à toute l'humanité Oui, ça je pense que oui. oui. Oui celles qui veulent moi je sais que je veux mais il y avait peut-être des peurs et peut-être pour ça je me suis sentie attirée mais c'est moi comme ça je l'ai ressenti mais c'est ce qui nous est demandé pour euh... beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes qui veulent mais il va falloir euh... c'est pas les forcer parce que eux ils voient pas ça comme étant forcé c'est comme un coup de pouce mais un coup de pouce euh... en même temps coup de pied au cul parce qu'il n'y parce que a plus le choix qu'il n'y a plus le temps en fait, il y a ah le mot qui vient, c'est une notion d'urgence. Oui. Il est urgent de bouger. Ouais. Il est et que du coup, euh, ils y mettent un peu leur grain de sel parce qu'on est un peu trop mou du genou quoi. Pour euh, malgré, c'est pour ça que c'est fatigant tout ce qu'ils nous envoient parce qu'il faut vraiment y aller quoi. Qu'on a mis trop de temps à. À ça veut dire quoi trop de temps à trop de temps à s'intérioriser justement. Ouais, trop, trop de, de temps, temps à, à retirer ce qui allait pas on a. C'est comme un enfant qui traîne les pieds. On a été trop des enfants qui traînaient les pieds pour aller vers. Et ouais. que là, comme euh, bah, on a dépassé l'échéance, enfin, je ne sais même pas si on peut parler de dépasser quelque chose, mais on est arrivé à échéance, et que comme il y a des retards, dans certains trucs qui auraient dû arriver, il y a des retards, Bah on est happé. On est happé, mais euh, que celles qui inconsciemment ont envie. Tu vois, moi, Je me suis sentie happée, mais je ne me suis pas sentie forcée. Ça respectait mon libre-abri parce que j'avais envie d'y aller. D'accord. Tu vois Ok. Donc ça veut dire euh, faut, faut y aller, faut y aller pour travailler sur soi, terminer ce qu'il y a à travailler, c'est ça? Ouais, y a... -ce il y a.. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme notion Ben ça c'est un truc que j'ai vu dans une vidéo aussi. Alors je le dis là aussi parce que ça fait sens avec la vidéo. Vas-y. <rire> que euh, dans ces notions de retard, qu'il n'y a pas assez de monde qui sont à leur juste place là. Tu vois, cette notion de retard, là. Ouais. Comme si on avait manqué de code, ou manqué de quelque chose, et que... Et euh... ce qu'on nous transmet, ça va nous permettre de, de trouver ouais, notre place. Ouais, pour pouvoir après, à, ce qu'on a accumulé nous, le reverser après derrière. Mais qu'on a besoin de ces vases. C'est peut-être pour ça que j'ai vu le symbole tout à l'heure. De vases, de, vase, de, de vase. remplir le on vase. On nous pour après, des, comme un entonnoir, tu vois nous on nous remplit et après on déverse au compte goutte au fur et à mesure, mais nous on est un rôle où on doit accumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup, parce que c'est notre mission, on est en capacité d'eux, et qu'on a pris trop de retard pour ça, on a eu trop peur d'eux, et sauf que là on n'a plus le choix parce que c'est nous qui allons déverser, tu vois. Donc faut... c'est ça ce temps de pause et de patience, il faut prendre ce temps-là pour nous c'est ça Oui, là il faut qu'on remplisse notre vase. Pour là, remplir par... le vase et pas déverser au fur et à mesure, juste remplir et se poser. Alors en notion de temps, c'est peut-être un peu compliqué, mais... En fait pour moi j'ai l'impression que c'est un instantané. C'est que plus on va remplir comme un entonnoir et plus ça va se déverser, mais en bas c'est plus... le temps c'est moins long, ça se remplit plus vite en haut que ça ne sort en bas. Donc on ne sort pas assez d'éléments, d'information pour aider les... C'est pas que... Non, j'ai la sensation que c'est comme ça que ça doit être. Mais c'est juste que nous, là-haut, on... c'est comme si on remplissait pas assez. C'est comme si on se contentait de peu et que ça coule tout seul, alors qu'on a une capacité d'emmagasinement qui est beaucoup plus forte et qu'on a besoin... De de cette capacité d'emmagasinement comme pour faire pression pour que réellement ça sorte et que ça ait un impact en bas. Comme si le rideau en bas, le... Oh, pas le rideau... Respire tranquillement. Ça m'énerve de ne pas trouver les mots. Je vois comme de l'eau le truc qui ruisselle en bas, là, ouais le flux Le voilà le flux Voilà, le flux. Comme si le flux... Il avait besoin de pression en haut, d'avoir suffisamment de connaissances de choses pour pouvoir sortir. Et là, c'est comme si cela coulait un peu douce, parce que là-haut, nous, on va, on prend pas assez. Et que du coup, le flux en bas, c'est genre un compte-gouttes. Et que ça devrait être un flux continu. Et pour, que, voilà. et pour que ce soit un flux continu, il faut que le vase en haut, il soit rempli. Qu'est-ce qui nous permet de remplir le vase De quoi on a besoin J'ai toujours cette notion de connaissance qui vient, mais euh, connaissance de... J'ai la sensation... Dès le début, j'ai la sensation, c'était une bibliothèque, de prendre des livres. Mais est-ce qu'on a besoin de lire des livres ou est-ce qu'on a besoin juste de laisser infuser ce qu'on nous donne comme information l'image que j'ai, c'est comme si je prenais un livre et que je le bougeais, dans les passages secrets et que parfois juste de le toucher ça comme cette histoire de prise usb mais je sais pas trop ce que ça veut pouvoir dire juste connecter à son énergie à l'énergie du livre alors là le mot qui me vient enfin l'idée qui me vient plus c'est que juste parfois de voir un mot sur un livre ou autre chose en fait juste un mot c'est comme si tout de suite un petit il derrière la tête que C'est comme si le fait de juste relire un mot, c'est juste qu'on allait réactiver en nous tout de suite. Ça, on n'a pas besoin de, de se faire des initiations à la mort de molle. On n'a pas besoin de trop aller creuser parce que là, il nous aide, encore une fois, parce qu'on a été trop long. Ouais. Et que là, juste le fait de se laisser happer, se laisser attirer par un mot, un truc. Parfois, le juste le fait de toucher, ou d'entendre, on n'a pas besoin d'aller à fond dans la connaissance tout de suite, Il y a comme s'il y avait une reconnaissance du mot, qui, par cette clé USB, là, cette prise-là, et pouf, ça, il y avait ce transfert d'informations, et pif, paf, pouf. Donc, ça veut dire qu'on serait directement connecté à cette source oui. de savoir, oui. et qu'on télécharge, entre guillemets, automatiquement. Oui. oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, dans ce cas-là, aujourd'hui, sur la Terre il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez parce qu'elles sont pas éveillées Assez éveillées Qu'elles ont refusé justement de se connecter à elles Alors tu vois, quand tu me poses ça, j'ai la vision de... c'est pas la réalité, hein, mais l'image que j'ai, c'est des personnes comme si presque c'était des esclaves. Qu'il y avait des personnes au-dessus, pas qui les fouettaient, mais qui avaient une... Une influence extérieure, extérieure, extérieure Une influence extérieure, néfaste. Ouais. Et, euh, et que du coup, je vois des gens qui courbent le dos. Qui ouais. courbent le dos et c'est tout gris, tout triste. Elles courbent le dos et du coup, euh, bah, elles ne peuvent pas connecter à ça. Parce qu'en fait, euh, elles, euh, peuvent pas elles sont privées ouais, de, de, de choses. Alors, il y a la privation de liberté. Mais c'est pas là, j'ai plus l'impression que c'est des influences euh, proches. C'est pas, euh, pas des histoires de Covid, de gouvernement, tout ça. C'est que euh, j'ai plus la sensation que c'est familial et du karma. Je, sais, je vois des personnes qui, comme si elles les fouettaient comme des esclaves, mais euh, c'est plus euh, l'ombre d'un point de vue général et que c'est tout ce qu'on a enduré et que c'est tout ça que, qui nous prive un peu de se connecter au chargement parce que comme on a la tête baissée et qu'on a le dos courbé, bah on ne peut pas voir les mots qui pourraient nous aider à, à euh, infuser la lumière. D'accord. Donc c'est plus ces personnes-là qu'il faut déblayer en fait, de cette euh, noirceur, mm. enlever euh, toute cette couche euh, enfin, qui les rend esclaves en fait. Oui, je suis en train de le faire là en fait. Tu Quand tu fais. me le dis, je ne sais pas, je le vois. Ok. Et eh bien très bien, donc euh, peut-être que cette vidéo justement sera aussi un soin mmh. pour libérer. C'est parfait, continue, fais ce que tu as à faire. Est-ce que les gens, euh, qu'est-ce que tu vois euh, C'est comme une grande vague de lumière qui du coup chasse. Euh... Et ça tire les gens comme si ça les soulevait, ça les levait leur tête, tu vois Ils lèvent la tête, ils décourbent le dos. Ouais, il y a plus de sensation de liberté, légèreté. Ouais. <rire> et de voir le réseau, oh « Ah oh, Ah bah tiens, il y avait quelque chose <rire> !» De cette sensation de voir plus grand, de ne pas voir que le bitume, tu veux pas d'ouverture et de voir l'infinité des possibles en fait, le fait de relever le dos. D'accord. Est-ce que c'est OK pour toi Ouais, je vois d'autres choses maintenant, ça s'est transformé un peu en espace. En espace en... bah il a plus et plus la lumière blanche là, c'est euh, l'espace quoi. Les étoiles Ouais. D'accord. Est-ce que tu es dans un endroit précis ou est-ce que tu es... Ça bouge un peu maintenant. C'est comme s'il y avait des rayons de lumière qui, tra... qui bougent. C'est assez vite, C'est hein. ouais. assez rapide, plutôt. C'est quantique, mm. automatique. Et rayons de lumière qui traversent, qui vont jusqu'à la Terre Comment ça C'est, je sais pas, c'est... <rire> J'ai l'impression de voir un groupe de personnes. Il n'est pas si nombreux que ça, hein, mais bon pense que ça, ça va, je ne suis, suis pas sûre que c'est une grande signification, mais c'est comme si je voyais un groupe de personnes. Ah, alors, je voyais un groupe de personnes du coup qui étaient un peu unies, qui étaient un peu centrées, collées, et là, ça y est, ils commencent enfin à se, à se détacher, euh, à prendre chacun leur place, et en fait, c'est comme si on, on flottait, mais on avançait à vitesse grand V dans cet espace lumineux. Enfin, c'est pas lumineux, hein, c'est un espace. Euh, et euh, c'est comme s'il y avait des rayons de lumière, ça fait des arcs de ça comme si ça tournoie. Parfois ça rentre à l'intérieur et ça ressort et ça tournoie. Je ne sais pas trop ce que c'est, on s'en fout. <rire> et du coup, euh, on avance comme ça et que plus on avance et plus les gens ils se séparent, ils sont toujours unis mais ils ne sont pas collés les uns sur les autres, tu vois. Du coup, ça fait des rayons. Ça fait un maillage, les... ça fait ouais. comme une grande nappe. La, place que ça... La sensation que j'ai, c'est... On est tous connectés, mais ça fait nappe et du coup ça prend beaucoup plus d'espace. Et il y a beaucoup plus de force parce que plus il y a d'espace, plus on est éloigné. Et plus la force, la puissance des liens est forte. Parce qu'il y a plus d'espace et du coup il y a plus de connexion de va et de vient. Et c'est exponentiel et c'est ça qui donne la force aussi. D'accord. Ça couvre plus en fait. Je vois comme une grande couverture qui avance, qui avance et qui déferle et qui couvre. Et alors là, en disant ça, je vois la terre et que comme si, comme si cette grande nappe, du coup, elle enveloppait la terre pour se fondre. Au moment bon, je te dis ça, elle s'enveloppe et ça se fond à l'intérieur et ça se recentre jusqu'au niveau au centre, au noyau. Au centre. Et ça fusionne et après ça se redéverse. Comme plein de millions de faisceaux dans tous les sens, dans toute la planète, comme si ça faisait un grand aura d'énergie, de, de choses qui vibrent. J'arrive pas à l'exprimer. Je vois juste, ouais. Terre. Ça va dans tous les sens, mais ça vibre et c'est comme si ça refaisait une couche un peu de protection et c'est comme bizarre. si ça avait nettoyé un peu. Le... Je sais pas, si c'est possible, de nettoyer le karma de la terre. Tu sais pourquoi Bah, je sais pas. Voilà. C'est la sensation okay. que j'ai. Que ça avait nettoyé de l'intérieur pour rediffuser plus de. Parce que la pauvre, quoi. Et ouais. que du coup, ça allait comme si ça avait tout nettoyé de l'intérieur et que ça allait pouvoir reformer une couche protectrice et rediffuser par son noyau euh, les informations. Et est-ce que justement ça impacte les humains Ou Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif, oui. De libérer aussi l'humanité de, de toute ce, cette noirceur Il ce y a de la connaissance qui vient par les pieds. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens La chaleur Je sens des petits picotements. Je commence à avoir faim aussi. <rire> <rire> Mais euh, c'est plutôt agréable. D'accord. Et j'ai toujours cette sensation de juste place. Ça revient plusieurs fois. Hein, ouais. D'être à la place. Tu es à ta place Ouais, de se sentir à notre place, de se sentir euh, aimé, de se sentir au bon endroit. Que on est tous au bon endroit. Mais qu'il faut quand même continuer à remplir le vase. Oui, mais que c'est peut-être parce qu'on se sentait on avait l'impression de bah, rien avoir à, à foutre là. Ouais. Ça c'est peut-être moi aussi. Ouais. <rire> euh, Alors que si, si. Et que c'est comme si on était euh, rattaché à la Terre que là, là, ce que j'avais vu, là ça nous transmet des choses, mais c'est aussi comme si on, on était bien attaché à la terre, qu'il y avait une communion qu'on qu allait. Euh... J'aime pas trop la no... le mot battre, c'est pas se battre, euh... c'est avancer avec la terre. On fait partie de la terre. À partir du moment où on s'est incarné dessus, maintenant on fait partie de la terre. Oui. Et on doit avancer avec elle. J'ai une... des images de gens qui. Qui se tiennent par les coudes, tu sais, qui avancent euh, avance par qui les avance coudes soudés, en fait. Reliés, ouais, ouais. soudés, ouais. d'accord. Et c'est comme Sur si on terre. était comme ça, ensemble, mais aussi avec la Terre, quoi. Qu'elle nous maintenait aussi. Et elle nous soutient. Elle nous soutient. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, ou qu'est-ce qu'on peut être plus Soit. <rire> voilà. <rire> on se démerde avec ça. Non mais j'ai vraiment l'impression que juste ce que j'ai vu, il y a des choses qui sont passées en fait, ce qu'il faut la laisser infuser et que... et que si on transmet ce message, ça transmettra des choses en fait déjà. D'accord. Mais je me sens beaucoup plus, moi là je me sens beaucoup plus apaisée déjà. Oui, aussi. Ouais. Plus zen, plus mmh. sereine. Effectivement. que les vagues que je chantais tout à l'heure, je sens qu'il y a une énergie forte en moi, mais ça fait plus sous forme de vagues, comme si c'était plus... Euh... Ah, ma mmh. Comme si c'était plus... Euh... Ça avait rempli tous les trous. D'accord. Les trous que tu avais pu te faire. Mmh. Et Est-ce que justement, ça, c'est lié aux énergies de la Lune On parle souvent qu'il y a un impact est-ce que, euh, là, ça il y aura la pleine lune samedi, est-ce que ça, tu ressens que c'est lié ou pas Pas tant que ça. Pas tant que ça, d'accord. Non, je pense, enfin, je pense, ouais, je sais pas. J'ai plus senti que c'était lié à à l'air dans laquelle on est. Au-delà des pleines lunes. Les pleines lunes, c'est des... Des devoirs sur table parce que c'est des contrôles. D'accord. C'est pas c'est des petits bouts, c'est plus du cheminement personnel. Là, j'ai plus senti que c'était euh, au niveau euh, planétaire, enfin plus grand, plus vaste. Planétaire, pas... Ouais, euh, humanitaire, dimensionnel, dimensionnel ouais. Sais, oui, c'est pour le plus grand, c'est au niveau de cette terre-là qu'on traverse. L'air, euh, ouais. L'ère actuelle euh, Oui, voilà, sans forcément dire l'ère du verso, c'est juste qu'il y a des transformations importantes ah. et qu'on et qu a pris du retard et qu'il y avait besoin de faire ça, là. C'est pour ça qu'on subit en ce moment, c'est un peu compliqué Oui, non, ce qu'on me dit... Enfin, ce qu'on me dit... Ouais, ce que tu entends, ce que tu ressens Parce que la sensation que j'ai, c'est que quand j'étais P et que j'ai mis ma main là, <rire> dans ce nuage tout de suite, ouais. que c'était pour diffuser ça, là. Là, ce que j'ai vu après là, de cette terre, tout ça, tout ce que je t'ai dit avant. C'est ce que j'avais besoin de diffuser. C'est pour ça que j'ai senti ça avant même que tu me poses la question, que j'ai été attirée. Par cette lumière, mmh. ce vase de, de connaissances et de lumière. Ouais, c'est qu'il y avait juste... C'est qu'on m'a accueilli dans cet endroit de connaissances pour justement aller déverser ça. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres êtres ou d'autres personnes du conseil ou quelque chose Non, que... je sens qu'ils me sourient, ils sont plutôt contents. <rire> ils sont contents parce que tu as transmis Ouais, je sais pas, ils... ils sont contents, ils sont joyeux, ça y est, c'est fait, quoi. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'on a besoin de continuer ou on s'arrête là Non, je sens que... Non, je les vois, je les vois, je, je vois que cet être central, mais je vois qu'il y a d'autres personnes derrière, mais j'arrive pas à voir leur visage. Je vois juste qu'ils ont tous des, des robes beige clair, là, comme conseil. si c'était des moines. Un concile Peut-être pas Je ne sais pas, pas c'est des êtres qui ont la connaissance et ils sont là, ils sont contents parce que c'est passé et... Il me, il me chasse de l'endroit, je me sens Ils éloignée. En fait. D'accord, ok. Donc on va les remercier. Ouais. Merci pour euh, cette guérison, doublement. Mmh. <rires> Merci pour ça. Et... Alors je ne sais pas si ça a un rapport, mais j'ai eu l'impression de voir un utérus devant moi. Juste les contours de l'utérus. C'est ça ce vase en fait, cet entonnoir. Il y a cette... No... Le seau que je t'ai montré, c'est comme la forme d'un utérus, avec ouais. sur les côtés et tout, euh, mmh. de. Comment ça s'appelle, les ovaires les là. Ovaires. Et avec cet entonnoir, c'est le vagin. Bon voilà. Je sais pas, fallait peut-être que je Donc dise ça. C'est lié à la féminité, c'est lié au sacré. Ouais, se lié... reconnecter à la féminité sacrée, ouais, de. C'est toujours. Pour pouvoir enfanter, et créer, co-créer. Oui, et mettre en avant. Euh... Je vois des énergies qui euh, se tournent autour et qui fusionnent, tu vois, de cette notion d'équilibre euh, entre ces deux forces qui sont égales dans le sens euh, importante, les deux. Quelles forces euh, mascu le, masculin le masculin sacré et le féminin sacré. D'accord. Et qu'elles euh, qu sont vraiment, euh, aussi bien chez les hommes que chez des femmes, elles sont pas du tout... Euh, Équilibré ah ouais, Pas du tout. opprimé, quoi. Mm. Et c'est ce soin qui a permis de faire ça J'ai penses... l'impression que non, là c'est autre non. chose. D'accord. Mm. Que je vois cette, comme ce signe un peu ying et qui tourne. Là. Mais ouais, ouais. j'ai l'impression que c'est complètement autre chose. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette information-là, aujourd'hui Cette... Euh... Le féminin sacré, le masculin sacré, est-ce qu'il y a des choses à savoir À comprendre Je sais pas grand-chose qui vient, vois surtout cette sensation de tout qui tourne et qui tourne et qui tourbillonne, que ça, fusi... que ça a besoin de fusionner pour tourbillonner, pour s'équilibrer. On ne peut pas travailler que sur l'un ou sur l'autre. Il faut, faire... il faut faire les deux on a tendance à c'est bien hein, mais encore une fois il y a cette notion de falloir y aller là mmh. et que euh, faut... on... on parle du féminin sacré c'est bien mais on ne parle pas assez du masculin sacré et que il est grand temps de fusionner les deux pour c'est comme pour créer un troisième truc comment on fusionne ça d'où elles viennent bah je sais pas, moi je les vois fusionner. Là, tu bon, les moi, vois les voir fusionner Je vois, ouais, voilà, enfin, c'est même pas que je vois, j'ai la sensation que ça tourbillonne. Alors c'est peut-être un truc que genre, je transmets, hein, mais... D'accord. Elles ont des couleurs, elles sont particulières, ces énergies. Il n'y a pas forcément de... Il y a... Y a... des nuances de blanc, de noir, de gris. Euh... Je vois pas nécessairement de couleurs. D'accord. Juste des, des, des lumières, des, des énergies mmh. qui... En fait, c'est des intensités de lumière différentes. D'accord. <rire> Et tu sens qu'il y en a deux, c'est duels, donc... Euh... Oui, mais c'est comme si... Euh, là, ce qui m'est venu, c'est... Euh, comme le système binaire, comme le... Alors là, ce qui... Ouais, c'est comme dans Interstellar, il met ses mains... Et du coup, il y a du blanc, du noir, tu vois, c'est système binaire où, où la musique, il y a des creux, des bosses. Mmh. Et bien là, j'ai cette sensation-là que ça fusionne. Et en fait, en voyant de plus près, c'est des intensités différentes parce que ça, ça encode quelque chose, tu vois. Je sais pas, euh, c'est très clair ce que je dis là. Ouais. D'accord, donc ce serait aussi un soin qui passe en fait. Ouais, là, c'est comme si. Euh, D'équilibrage, Il y avait un code et c'est pour ça que je vois des tâches différentes, mais parce que ça veut dire quelque chose. Bon, bah ça veut dire quelque chose. Tu es en train de le transmettre. Bah, J'essaie de m'immerger dedans. Ressentir s'il y a autre chose, mais là, je ressens juste dans mon corps. Et... Ok. <rire> Ce, que... Ce que je me dis, c'est il euh, n'y a pas besoin de comprendre juste intégrer, mmh. laisser faire. Ouais. Que juste. Alors là, ce qui me vient aussi, c'est que justement là, il est trop tard pour comprendre que là, encore une fois, c'est dans cette idée de il faut y aller. C'est juste on nous met et on infuse. Il plus. C'est trop tard pour comprendre. Il y a pas besoin. On n'a plus besoin de comprendre là. On a juste à vivre en fait. Vivre et intégrer. Mmh. Et que il, il faut vraiment qu'on transmette des choses comme ça et sans se poser des questions parce que c'est ça, c'est ce qui va permettre à, en fait, ça va... ça va au cœur du génome, du génome divin, ça je sais que je l'ai lu quelque part, mais j'ai envie de dire ce mot-là, ouais. que ça va au cœur du truc pour aller beaucoup plus vite, parce que si on comprend et gna gna gna, ça va mettre trois plombes. Et que là, tout ça, là, c'est juste on a besoin de plus en plus... C'est peut-être ça la place que les gens que j'ai vus, c'est les gens qui sont capables de canaliser justement des choses, euh, d'être encore plus ouverts et connectés et d'être dans cette grande nappe-là, pour, pour transmettre des codes parce que là, il y a besoin d'aller vite et que ces codes, ils vont s'intégrer au plus profond de ce génome pour transmettre tout de suite. D'accord. Donc le fait de diffuser cette enquête et ces informations-là au plus grand nombre permettra justement mmh. de, de guérir une part, enfin, c'est un peu le grand mot. C'est un grand mot, oui, oui. mais c'est juste, ça participe à. On participe, on mmh. donne l'élan. Oui. D'accord. Bah, c'est plutôt chouette. Ouais, mais euh... j'ai... Vas-y. Quand même, c'est... Enfin, après coup, là, je me sens pas sereine, tu vois, j'ai quand même cette notion d'urgence. Il hein. faut hésiter. Ah, ouais. Ils sont contents, c'est cool, mais je sais pas, je. Il est urgent que les gens s'éveillent et... et grandissent. Ouais, je ne sais mort. pas si c'est moi ou c'est eux là, mais tout de suite j'ai un press. C'est pas qu'ils sont pas sereins, mais.. Je sais pas si. Je sais pas si ça peut les faire chier. Mais je sens un. Un empressement qui est.. Ils ont la foi, mais bon, en même temps sentent, C'est vraiment ce mot d'urgence, mais j'arrive pas à le transmettre avec des mots euh, comme s'ils devaient redoubler d'efforts encore et encore et encore, et que du coup, c'est fatigant aussi, quand même, pour eux. Pour eux, ouais. pour qu'on aille un peu plus vite, quoi. Ouais. Que peut-être ils. Peut-être qu'ils avaient sous-estimé le fait qu'il y avait du boulot, je sais pas. Il y a beaucoup. Ouais, mmh. du boulot donc un, ouais, et qu'ils ont aussi, besoin d'aide en fait c'est pour de, ça qu'on nous demande de, de prendre la place ouais. Ouais. de relayer de mmh. faire l'antenne relais effectivement mmh. de, de ces énergies là ouais. et que ouais. euh, là je vois dans une sensation plus d'expansion que c'est ça participe aussi au grand plan d'être encore plus connecté c'est en... C'est comme si là, les... ce que je ressentais là, qu'il y avait encore plus haut au, au dessus et que eux aussi sont en train de travailler sur cette notion que effectivement ils ont besoin de nous comme on a besoin de. D'accord. J'arrive pas du tout. C'est pas clair du tout si si, en fait. si, si, si, si, que vraiment si. il y a ce besoin de que ça fait partie du passage en fait. Là c'est oui. comme si j'accédais au plan du dessus que si si en fait tout se déroule correctement c'est juste que D ceux qui m'ont transmis des trucs ou je sais pas, parce que j'ai vu d'autres personnes mais c'est flou mais euh, comme si ceux à voilà, qui j'ai capté cette sensation ils sont pas sereins euh, parce qu'ils se rendent compte que c'est difficile, qu'il va falloir y aller qu'ils s'attendaient peut-être pas à ce que ce soit si difficile, bah eux-mêmes ils sont en train d'évoluer et d'apprendre et prendre conscience qu'effectivement il y a ce besoin de se connecter à nous et de et de partager, d'être dans l'échange d'eux, mais là, j'ai la sensation, en étant sur un strato dessus que ça fait partie du plan et que c'est normal, et qu'il y a besoin de cette prise de conscience pour aller plus loin. D'accord. Bon, voilà. c'était Tu sais mettre un nom ou sur les premiers que tu as contacté, qui sentaient cette urgence, et... ou pas du tout Ou il n'y a pas besoin Non. Mais euh, ce que j'ai senti du plan au-dessus, déjà, je sens beaucoup plus au niveau de mon corps, là, beaucoup plus de chaud et de grandes vagues et c'est comme si je voyais un immense œil. D'accord. Voilà, c'est beaucoup plus gros. Les <rire> dimensions au-dessus. Mm. Parce qu'on est multidimensionnel de toute façon. Mm. Comment tu te sens avec euh... Là, je suis connectée à cet œil et je me sens beaucoup mieux. Ouais. Mm. D'accord, c'est plus serein, ouais. plus calme. Ok. Est-ce qu'il y a une information qui vient Pas la pression. Juste du calme. Je vois surtout ouais, du calme, de la lumière, de la chaleur. Ça ressemble un peu au soleil avec la force et de la puissance. Comme une source. Ouais. Mais. J'ai l'impression qu'il y a un... C'est comme si c'était un œil d'aigle. En fait, j'ai le mot aigle qui me vient. D'accord. vois un bec aussi un peu. <rire> ok. Voilà. Et il t'apporte cette sérénité, ce cas. -là. Ouais, c'est plutôt cool. Ça profite. Mmh. Est-ce qu'il y a du soin qui passe je sais pas, j'ai l'impression, cool. maintenant que j'ai dit le mot aigle, ouais, comme s'il battait des ailes en fait, qu'il y a cette sensation de liberté un peu. Il te connecte cette liberté. Ouais. Ouais, c'est comme si je volais maintenant. Et si moi je viens à côté de toi, est-ce que je peux partager euh, ce que ta vision C'est possible. Ouais, je sais pas. Bah ouais, vas-y. dis-moi. <rire> non, c'est juste que là, j'ai l'impression de... Je sais pas si je suis l'aigle ou si... Enfin, on s'en fout, mais de voler, ouais. De voir des montagnes, des forêts. Euh... Et juste cette sensation de liberté. D'accord. T'en as besoin, en ce moment De liberté, oui. C'est une de mes valeurs. D'accord. Et bah, ben, profite. Mm. Est-ce qu'il peut te passer un message, cet aigle De voir grand. Si on creuse un peu. De voir beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. D'accord. Aussi bien pour soi-même que pour les autres. Ouais. Comment on peut faire ça Pas trop. Je vois juste voler, enfin, je le vois voler. En même temps, parfois, je me vois voler, et me laisser bercer. Ça revient à ce que tu disais au début, juste se laisser bercer mm. et se sentir bien. Ça permet d'être encore plus connecté. Mm. Je me, je suis redescendue sur terre et je me vois toucher des arbres. Ok. Voilà. Connexion à la nature, mm. que ce soit dans l'air, sur terre. Ouais, là je me vois marcher, toucher les arbres, respirer à plein poumon, mais je suis toute seule. Ouais. Il y a peut-être ce besoin d'être seule. Peut-être plus pour moi, je sais pas. Ouais, je pense que c'est un besoin général mm. de se reconnecter à soi, à la nature, à son essence profonde. Mm. Effectivement. Mais là, je me vois je me vois presque comme je suis habillée quand je fais des méditations et que je suis connectée à ma conscience supérieure. Ouais. donc euh... En étant dans la nature, c'est ce que, je, ce que mm. ça génère. Mm. Et oui. Donc l'idée, ce serait plus de, de sortir plus souvent, d'aller plus dans la nature. Ouais, alors attends, parce que là, du coup... Euh... Ouais. J'ai vu comme des têtes d'animaux qui m'arrivaient dans ma tête, comme s'ils prenaient ma tête, mais que ça bougeait. C'était comme Après, c'est comme si j'étais en dehors de mon corps et que je m'envoyais faire un peu une transe chamanique. Alors, c'est bon. Ça allait assez loin. Est-ce que t'es bien C'est confortable Ça va. Enfin, je trouve ça normal, en fait. D'accord. Ok. C'est comme si on avait besoin de... Parce que j'ai vu plein de têtes d'animaux, comme si on avait besoin de me transmettre aussi des codes d'animaux. Donc plus terrestre, plus mmh. des choses plus terrestres, plus euh, chamaniques. Mmh. Ouais. D'où cette reconnexion à la nature mmh. Il y avait quoi comme animaux ben Justement ce que j'essaie de me dire, j'ai l'impression qu'il y avait, c'était assez félin quand même, mais je pense, je me demande s'il n'y avait pas un loup aussi et un... et un ours. C'était des gros animaux, des grosses têtes. Ouais. Et ça... Ça n'est pas sur moi, c'est comme si c'était déjà à l'intérieur de moi, sur ma tête, et que ça prenait tout l'espace de ma tête. Ou comme si ça prenait tout mon... Uni... Enfin, je sais pas, c'est comme si j'étais... Comme si ça venait à moi, mais comme si j'étais déjà émergée dedans. Ouais. C'est bizarre. Ce sont ça, tes ça. totems, ou ouais. tes protagonistes. Hein, D'accord. Tu... Ce qui t'apporte euh, une influence, des éléments euh. Plus de co combativité, mais comme... Face à quoi Con Plus de reconnexion à, à nos forces, à nous, dans le sens euh, oser... Euh, dans le sens combativité, c'est oser euh, exprimer, justement, euh, par rapport à ces influences extérieures là, euh, oser être qui on est et se contact contacter à nos forces. Euh, donc être dans le combat, mais pas le combat de la lutte par rapport à l'autre, le combat de reconnecter à soi, de rééquilibrer, je sais pas comment dire, de, oui, de se sentir aussi fort que l'autre pour que ce soit équilibré. Mais pour ça, il faut être dans cette notion de euh, combat, déjà combattre par rapport à soi-même, de ce qu'on n'ose pas mettre en avant, et euh, oser affronter l'autre. Donc, sortir un peu de sa zone et arrêter mmh. de fuir et aller de l'avant ouais. face à l'autre et face à qui on est vraiment. Mais ouais, c'est affronter l'autre, pas pour faire du mal, c'est juste affronter l'autre pour euh, se mettre sur le même piédestal et se respecter. Pour dire qui on est vraiment. Mmh. Ok. Tout comme l'autre. Euh... Ça doit se respecter également et pas être dans l'affrontement. Oui, c'est pas, pas pour écraser l'autre, c'est juste pour être sur le piédestal, et c'est sur le piédestal, sur l'équilibre, que tu peux décider de ce que tu fais, de l'échange entre les deux. Parce que si elle était là, c'était pas pour rien. C'est qu'il y avait un échange. Bien sûr, ok. On attire à nous, euh, suite à mmh. ce besoin d'échange et de, et de reconnexion à soi. Mmh. D'accord. Y a autre chose. Tu parlais des énergies intérieures aussi, de ce combat euh, intérieur. Mm. C'est comme on expliquait euh, plutôt euh, euh, celui qui dit euh, du monde être, et celui qui dit oui, mais il faut être gentil, il euh, faut écouter l'autre, etc. C'est ces deux forces-là qui essayent de, de se réunir ou de se combattre. Euh, là, je vois. Une sorte de forme, un peu comme une flamme, mais comme une forme, une entité rouge qui essaye sans arrêt d'avoir le grappin sur nous et de nous rabaisser sans arrêt. Alors, ne te connecte pas à cette énergie-là, ouais. tu restes, tu montes dans tes vibrations. Ok. D'accord Et tu, tu prends du recul par rapport à ça, de la hauteur, comme l'aigle. Ouais. Tu vas monter et... Agrandir tes vibrations. Qu'il y a des attaques. Je l'ai mis dans le feu. <rire> okay. Je suis en haut et je. C'est comme si j'étais en haut et que j'avais pris ça et que j'avais mis dans le feu du bas. Enfin, je sais pas. Ok. Donc c'est plus cet aspect. Euh... Est-ce que cet aspect t'appartient J'ai l'impression que c'est plus personnel, ouais. Ouais. Mmh. appartient ou est implanté Je sais pas... J'aurais dit que c'était à moi. Hein. Ok. C'est la partie sombre hein, qui... Ouais, c'est comme si c'était à moi. De, de vue d'en haut, je l'ai mis dans le feu, et après, c'est comme si ça avait dessiné des formes dans le feu, et qu'après, il y avait plein de points lumineux, enfin que... Transmis. Ouais. Le feu a transmuté. Mmh. D'accord. Est-ce que ça transforme, cette... Euh, ce Mais en fait, de... j'ai l'impression de passer un ride initiatique parce que je vois une autre personne maintenant à côté. Alors, qui est cette personne à côté Je sais pas, on dirait un amérindien. D'accord. Il a... il a des plumes, il a pas une couronne de plumes, il a des plumes dans les cheveux, il a un arc, et il a des... une tenue d'indien, quoi, avec euh, de la moutmout, -mout, de, fourre... ouais. de la fourreuse et tout, ouais. ouais. Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec cet Amérindien Est-ce qu'il est, qu est d'accord Bah ben maintenant je suis en face de lui, mais. Euh... Il accepte de te parler Je sais pas, c'est comme si maintenant il est rentré à l'intérieur de moi. D'accord. Donc on va rentrer en contact avec lui maintenant. vous acceptez de nous parler Est ce qui peut passer à travers toi aurélia ben, je sais pas trop. Ouais. trop des espèces de crânes des espèces de crânes c'est plutôt positif comment où tu te sens non ben ça va. Hein. ça va je sens de la chaleur dans mon corps mais ça me fait comme la même sensation que tout à l'heure avec les animaux là sauf que là je vois des crânes des crânes d'animaux. Des crânes d'animaux, d'accord. Mmh. Comme un, dans un rituel mmh. Quel genre de rituel J'ai plutôt le mot guérison. Guérison mmh. Qu'est-ce qu'il essaye de guérir, ce chaman plutôt le mot cruauté qui me vient. Cruauté j'ai la sensation comme si, euh, je pense que c'est un foot là encore une fois, mais... Je pas de que <rire> euh, En lien avec les animaux, tout, tout de guérir euh, tout, tout ce que nous on a pu faire euh, comme cruauté envers les animaux. Tu parles de l'humanité Ouais. ouais. Mmh. Et il est venu guérir et apaiser ça mmh. D'accord. Dans quel sens de... il y il y a eu trop, il y en a encore trop de cruauté envers, euh, envers les animaux, et comme si on avait besoin de, de guérir ces parties en nous qui avons fait ça. De comme s'il y avait une notion de pardon, aussi. Ouais. C'est pas forcément euh, mauvais bout, c'est pas bien. C'est juste de guérir ces parts en nous qui ont pu euh, avoir de la cruauté envers les animaux, et euh, juste là, ça a besoin de guérir ça. Donc il est là pour ça, pour faire venir mmh. euh, mmh. toutes les parties. Euh, donc ça, ça fonctionne aussi sur toi, sur moi ouais. et sur les personnes qui vont, qui vont écouter bah ben, j'espère, ce serait mieux. oui Bon, je pense que s'il est, si est là, c'est fait pour ça. Moi, je vois que... dans ouais. mes reins là, mais... mais là je vois... Je ressens comme des ondes d'eau, tu sais, comme c'est au niveau de mon nombril et c'est comme s'il y avait quelque chose qui tombait et ça fait des ondes partout dans le corps, comme des ondes, comme, comme quand on verse un... Putain, quand on lance un caillou dans l'eau, là, ça fait des... D'accord, voilà. des ondes... D'accord, d'accord. C'est un nettoyage, une hmm. purification. J'ai l'impression qu'il dit des trucs d'indiens aussi, des paroles d'indiens, je ne pourrais pas te dire. Après, si tu l'es traduit en, en ta langue. Maintenant, tu peux le comprendre. Est-ce que c'est important de le comprendre Il y a toujours cette notion de il est grand temps. D'accord, donc de il y a passer à autre chose. chose. À guérir. Hmm. Ok, passer à autre chose. De s'unifier avec la nature, de faire qu'un. Okay. d'être en amour en amour envers la nature les amours. Que, oui euh, j'ai cette sensation de frère que c'est nos frères nos même pas tant le mot sœur mais que de de fraternité avec que, les oui qu'on est euh, que aussi ils ont une âme et qu'elle est égale à nous ouais. que, comme tout à l'heure tu sais, cette notion de piédestal là de comme, je l'autre ouais bah ben, là c'est ouais c'est valable avec les animaux. Oui. D'accord. Parce qu'ils ont eux aussi un rôle à jouer. Ils ont besoin de transmuter des choses aussi, les animaux Je pense, oui. Là, ça travaille encore sur toi. Oui. que tu ressens Juste des vagues dans le dos. Ouais. C'est comme si j'avais la sensation d'avoir besoin de fusionner avec euh, un animal. J'ai l'impression de devoir fusionner là, avec une biche, tu vois. De devoir rentrer en elle comme pour... Euh... <rire> comme si les animaux... C'est à l'heure, hein, cette histoire de clé USB, là, comme si euh, les animaux, ils nous transmettaient aussi, euh, ils sont là aussi pour nous transmettre et nous permettre de coder des choses. Mmh. Et que les massacrer, c'est comme si on massacrait une part de nous. Et que, comme tout à l'heure, les bouquins, je disais, avait pas besoin de lire, en fait, juste des mots, les animaux, c'est pareil. Juste... Euh... Juste euh, être en osmose avec eux, ça va nous aider à absorber en fait moi je me suis vraiment vue euh, rentrer à l'intérieur d'une biche fusionner avec elle mais j'étais pas la biche et, et j'étais pas moi non plus c'est comme si ça bougeait mais c'est comme si on vibrait en osmose tu vois Au de... et comme si je lui enseignais des choses et elle aussi enfin c'est comme s'il y avait une fusion je sais pas l'égalité entre les ouais. âmes en fait d'énergie mm. de chacun des, des êtres quels mm. qu'ils soient Fusionner et être en harmonie sur le même piédestal. Oui, on a besoin de. C'est un échange, c'est que si on leur donne pas, ils pourront pas nous donner. Et qu'on a besoin qu'ils nous donnent et que donc on a besoin aussi de leur donner. Enfin, c'est toujours ce, cette notion de donner et recevoir, mais donner pas pour recevoir, mais en même temps, si on veut recevoir, il faut donner. Mais que pour être dans ce juste échange sans attente, il y a besoin de cette guérison là, de pardonner la cruauté. En fait, alors ce qui me vient, c'est que cette cruauté là, de, ça a été parce que je pense que inconsciemment, on s'est dit qu'en tuant ou en, en exprimant notre supériorité, on allait pouvoir leur prendre ce dont on avait besoin inconsciemment. On sait très bien qu'ils nous donnent des choses et qu'ils transmettent des choses en nous et qu'ils nous codent des choses et qu'il enfin, qu y a des téléchargements. Et on a cru que ça allait passer par la cruauté et tu. Parce que quand j'ai eu la sensation de fusionner avec la vie, j'ai senti que c'était comme ça que ça allait passer. Et que ce n'était pas en tuant qu'on allait pouvoir absorber leur puissance. Leur puissance intégrée. Au contraire, c'est juste... Et que là, c'est comme si on était en train de rééquilibrer ça. C'est-à-dire guérir le fait qu'à un moment donné, on ait eu besoin de cette cruauté parce qu'on croyait que c'était comme ça qu'eux. Comme les Chinois avec la corne de rhinocéros, des choses comme ça. ouais Intégrer leur Tout, leur voilà, ouais Et... Euh... En fait, j'ai l'image de gens qui tuent là, et que quand ils tuent la bête là, et c'est comme s'ils égorgeaient. Je vois des gens qui respirent quelque chose, comme s'ils pouvaient respirer leur âme ou respirer des choses. Mais c'est pas la bonne façon de faire, et au contraire, ça pourrit la chose qu'on a reçue. Oui, déconnecte-toi aussi de cette vibration-là. Reste dans ta vibration. Et du coup, là, on nous demande de, de, de guérir ça et maintenant de faire différemment et de fusionner avec eux pour leur apporter. Parce que c'est n'est pas ce qu'on va leur apporter que ça va nous apporter aussi. Alors, est-ce que c'est -ce est le fait d'avoir avec de voir ces animaux en les, en les ayant avec nous à la maison ou juste de les visualiser ou de se connecter à une image ou non, quelque pour chose Pour moi, c'est juste connecter et visualiser parce que c'est ce que je fais là. D'accord. Et ça, ça suffit pour intégrer leur connaissances et échanger avec eux nos connaissances dire, oui. et leurs connaissances mmh. nos vibrations selon les personnes il y aura besoin de faire plus c'est à dire plus euh, d'agir avec eux dans la matière en réalité soit de les protéger soit juste de vivre avec des animaux parce qu'ils ont des affinités particulières parce que ça leur permet euh, comme s'ils épongeaient un peu le karma et qu'ils sont là aussi sur cette terre pour faire ça et que ça va permettre aussi d'influencer les autres et d'insuffler euh, ce besoin de guérison. C'est-à-dire que là, moi j'ai reçu un truc, peut-être que ça peut transmettre aussi, mais il y a plein d'autres façons d'insuffler de, de, ça et de guérir. Comme ce que je disais tout à l'heure sur ce vase-là. Il y a plein, plein, plein de connaissances et, et après on déverse. J'en peux oui, pas oui. dans le truc. Euh, on déverse, là Mais on chacun est... a sa façon de faire, en fait. D'accord. Ouais. Donc là, c'est plus... Il n'y a pas libérer. une façon de faire. Ouais. Se libérer de la cruauté envers les animaux, mmh. qui, dans cet égrégore que, que mmh. l'humanité a... a conservé. Donc, s'en libérer, et s'en mmh. débarrasser, de quelque manière que ce soit, chacun trouvera sa propre manière. Mmh. Même si, à travers cet enregistrement, ça peut aussi passer. Là, ce okay. que je ressens, c'est comme si j'étais debout, c'est comme si j'étais moi et en même temps la biche. Et j'ai le mode d'animaux saints sacrés, comme s'ils si avaient euh, leur propre royaume, leur propre hiérarchie aussi. Est-ce que tu peux te connecter à l'énergie de cette biche Et voir les messages qu'elle peut te transmettre et que tu peux lui transmettre, toi Plus fusionner ensemble. C'est surtout les notions de grâce et de féminité. D'accord. Qui me parviennent. Et qu'est-ce que tu lui apportes, toi, vu que c'est un échange ben, J'ai no la notion de... Ah, c'est comme si elle avait besoin de moi pour matérialiser leur souveraineté. Euh... Comme s'il si leur, leur manquait un code, un gène, pour être dans leur plein pouvoir. Comme si c'était des, bah des espèces à part entière, mais qui avaient besoin d'évoluer, et que nous aussi, on va, il leur manque des choses, et qu'on leur transmet quelque chose pour. C'est comme s'ils si étaient humanoïdes, mais en même temps, c'est pas un humain. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ils ont besoin d'ascensionner aussi. Ouais. Et que nous, on va leur transmettre cette capacité à Et, par... Et même à un moment, je me demande si on va pas euh, carrément créer une lignée. Euh... Par rapport aux, an... aux nouveaux animaux Ouais, je sais pas. Euh... J'ai vraiment l'impression que le fait de fusionner avec elles, que ça crée une quelque chose de nouveau. Comme si c'était une espèce nouvelle. Un hybride. Un hybride énergétique ou.. Bah, je sais pas trop. Parce que dans la matière, là, je... ça bouge tout le temps, en fait. là Un coup, je vois une... comme si c'était une biche, mais en même temps, je sais que c'est moi et que c'est mon corps humain. Donc, euh, entre toi et elle, et elle et toi, ça fusionne et mmh. ça fait plus qu'un, Oui. D'accord. C'est la juste évolution. Ok, donc les deux ascensionnent en un. Ouais, je sais pas. Ok. Ça me paraît bizarre, mais bon, maintenant je la vois avec un bijou au milieu du front. <rire> Elle a transmuté. C'est comme si c'était différents plans de conscience que j'arrivais à percevoir en un. Tu vois ce que je veux dire La conscience comme animale si, et la conscience humaine. C'est comme si sur Terre, tu pouvais garder ton apparence humaine, mais que sur les différentes strates de tes plans de conscience, tu avais intégré d'autres, l'animal, euh, et que tout ça, ça fusionne. Et que parfois, quand tu es pleinement aligné dans l'axe de ta source, j'ai l'impression de, de voir ça, en fait. Que quand tu es aligné, il bah, y a tout comme si c'était des images qui se superposaient. Et que le fait de se superposer et que fusionnent, fusionne, ça permet encore plus de d'évolution donc dans montrer de euh, connexion l'être multidimensionnel être complètement dans sa multidimensionnalité ouais et ça et, et pour moi il y a le règne animal dedans et ouais. que là il est temps de l'intégrer donc c'est peut-être pas une troisième espèce mais c'est juste de la fusionner dans notre espèce et que aussi, eux aussi les animaux ils ont enfin ils participent à ça enfin c'est cette histoire de, de tout on, on est un on est tout là on est trop dans le mode dissocié, les, les, les animaux d'un côté, les. Non, en fait. D'accord. Presque, j'ai l'impression que les animaux, c'est la version physique d'autres âmes qui ne sont pas encore incarnées. Je sais pas, c'est bizarre. Mm -hmm. Donc, c'est. C'est comme s'il si y avait. Équilibrer des... nos âmes. Ouais, c'est comme s'il y avait des, des plans. Là, j'ai la sensation quand on parle de plan de dimension et dans une histoire de boucle, que quand nous, on voit les animaux physiquement, c'est comme si on captait. Il y a une conjonction entre deux plans et on capte ce plan. Et du coup, comme c'est sur la Terre, ça se matérialise en animaux. Mais ce plan, il existe aussi sur d'autres strates, comme ce que je viens de le voir là, et qu'on fusionnait, mais que les plans sont connectés et que parfois ça chevauche je vois des liens, des points de rencontre, ça se chevauche et que du coup, euh, parfois ça se matérialise. Enfin, je sais pas, c'est une sensation j'ai beaucoup de mal à expliquer en fait. C'est pas très explicable avec des non. mots, ça se vit, je oui. pense. Plus, euh... Et que c'est juste dans cette histoire de vase communicant qu'on est tous connectés et que ce qu'on voit, c'est aussi la matérialisation de différents plans qu'on voit dans la matière. Mais ils existent, ils ont leur hologramme sur d'autres plans, et ces autres plans, on peut s'y connecter pour fusionner. Et l'intérêt de fusionner, c'est d'avoir leur comprendre leur capacité, c'est notre, notre évolution en fait. Notre évolution. D'accord. C'est comme si c'était notre continuité, les animaux. C'est une branche de nous quoi. Dans notre être multidimensionnel, mm. on a des parties animales. Tu vois que la biche, tout à l'heure tu avais aussi euh, le loup, mm. l'ours, l'aigle, tout, tout, tout le règne animal. Ah oui, pour moi c'est... Je ne sais pas si en fonction de notre code génétique on a des animaux à proprement parler ou, ou si on a besoin de tous les réintégrer dans cette histoire d'expansion. De, je sais pas. Peut-être une connexion plus avec certains. Mmh, Peut-être. En tout cas, ils sont là pour ça et qu'on les matérialise aussi pour ça. Okay. ça c'est ce qui nous aide du coup à connecter euh, après sur d'autres plans. Pour ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des plans qui se fusionnent. Tu, ah. tu vois, c'est comme quand toi, tu te connectes en méditation, tu arrives à, te percever, à percevoir ton. Ta conscience supérieure à toi, elle n'est pas habillée pareil. C'est oui. toi, mais sur un autre plan. Oui. Et c'est comme si nous, sur ce plan-là, on voyait des animaux. Mais c'est la même chose que notre conscience supérieure, mais dans le sens inverse. Okay. C'est la matérialisation d'autres consciences qui sont sur d'autres plans. Qui t'appartiennent également. Ouais, qui nous appartiennent. ou Parfois, même si c'est pas euh, connecté avec d'autres personnes. Comme si c'était des parts d'autres personnes qui étaient matérialisées. Donc, c'est oui, pas évident à, à, à comprendre cette. Euh... Oui. C'est cette... ouais. très quantique comme. Euh... Mm. Tu sais, la multidimensionnalité, effectivement. Mm. C'est pas. Il faut le vivre pour comprendre. Ouais, ça me paraît tellement simple, en fait, là, tellement logique. Tu vois, tu vois un animal, bah, c'est peut-être aussi une partie inconsciente d'une autre personne à un autre endroit de la Terre. Ouais. Et c'est sa partie à elle qui se matérialise, euh, que toi, tu as peut-être besoin de voir parce qu'on est tous connectés aussi. Okay. Comme si on avait tous quelque part en nous un petit animal qui vivait pour de vrai. Et que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de se libérer de cette cruauté, parce qu'en faisant ça, on est cruel aussi envers, envers nous. Envers nous-mêmes, d'accord, je comprends. Et le fait, par exemple, d'avoir des animaux de compagnie, il y en a... Attends. Moi j'ai des chats, tu as aussi un chat, mmh. des chiens, des poules, ou mmh. peu importe. Est-ce que c'est ça, ça renforce ce besoin-là de reconnexion à l'animal ou pas pour moi, ils nous aident, les animaux de compagnie, à contacter cette part animale en nous. D'accord. Et à guérir en fait. Ce que j'ai ressenti là, c'est comme si les animaux de compagnie, et de par leur contact, le fait de les toucher, ils nous transmettaient des choses qui nous aidaient dans cette ascension et à se connecter à ce plan animal en fait. D'accord. Donc on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Mmh. Ok, je comprends est qu'il y a d'autres choses à savoir par rapport à cette guérison sur euh, cette cruauté envers les animaux pour se reconnecter à notre euh, propre euh, partie animale Non. Non. Ok. Tu peux euh, te déconnecter. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent Non, j'ai une sensation d'accomplissement là. Très bien. Donc si plus rien ne vient, on va mettre fin à cette séance aujourd'hui mmh. Ça te va mmh. D'accord.